Je suis salariée donc sur la ferme de mon mari, la ferme du Brieux à Quimper. On fait du cochon en agriculture biologique, donc, ce qui veut dire avec un accès à l'extérieur, on est sur paille, on produit la majorité de notre alimentation pour les cochons sans pesticides. Et donc, pour prendre part en fait à la vie de la ferme, j'ai été salariée et je me suis impliquée euh, principalement sur la vente directe de, de nos cochons. Alors ce qui nous intéressait euh, à la base dans le magasin, c'était de pouvoir vendre notre, euh, notre cochon sur euh, la commune de Quimper, puisque jusque-là, en fait, on, était, euh, on on vendait principalement euh, en filière euh, longue, dans les biocops principalement. Et l'idée, c'était euh, de vendre euh, pas seulement donc à la ferme, puisqu'on fait quand même aussi des colis, mais aussi euh, dans un magasin. Euh, sur la, la commune de Quimper, ça, ça nous paraissait plus cohérent. Et puis, on a voulu aussi se rapprocher des consommateurs en créant donc ce magasin qui était aussi une aventure collective avec d'autres collègues. À la base, on était quatre et puis on a étoffé le groupe pour pouvoir ouvrir le magasin en 2016. Depuis 2016, donc le magasin a déménagé en 2018 pour être un endroit où il euh, bah, y a un peu plus de passage et surtout où les gens peuvent se garer. Je suis récoltant et transformateur d'algues, j'ai créé ma petite entreprise il y a trois ans, Be Et donc voilà, après la création euh, de ma structure, j'ai voulu vendre en vente directe sur les marchés, des salons, foires. Et la ferme de Loc Maria, ça a été le premier magasin que j'ai contacté pour distribuer mes produits puisque j'adorais le concept. Donc le principe du magasin, euh, il est assez simple, une fois qu'on le connaît. Euh, il y a des permanents, comme moi et Estelle, qui du coup sommes là pour tenir la boutique et s'occuper euh, chacun d'une commission. Donc nous on fait partie de la partie communication, mais il y a encore plein d'autres volets comme euh, la comptabilité, l'hygiène, euh, la recherche de nouveaux producteurs, la gestion du magasin. Et on se réunit aussi euh, de temps à autre pour des réunions, comme ça sera le cas lundi prochain. Donc voilà, c'est un magasin vivant. Et donc il y a la partie permanente et la partie déposant où d'autres producteurs soit euh, ont une production trop éloignée du magasin et ne peuvent pas euh, gérer la gestion du magasin, ou n'ont pas le temps. Et ben, du coup, ils sont déposants et, euh, et voilà, on leur applique euh, une marge un petit peu plus forte. mais euh... Le principe du magasin, c'est que ça soit une organisation horizontale avec le minimum de marge pour le magasin, surtout pour les producteurs. Donc il n'y a pas d'actionnaire, pas de cadre à rémunérer. On est là juste pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et pour le client et pour le producteur. On vient tout juste d'avoir une salariée nouvellement. Voilà, ça c'est un grand pas. Ça va nous permettre de nous alléger certaines tâches de travail ainsi que la partie euh, gestion du magasin. Et euh, voilà, petit à petit, euh, le magasin se développe, il y a eu le déménagement, il y a eu euh, de plus en plus de producteurs qui ont rejoint l'équipe. Maintenant, on est 20 permanents et on est à peu près 30 producteurs en tout avec les déposants euh, à fournir nos produits ici. Donc voilà, que du frais, du bio, du local et euh, bah voilà, des produits de saison du coup. Euh, ça fluctue au fil de l'année, mais au moins, on sait qu'on peut avoir euh, que des produits euh, le maximum qualitatifs. Des produits bruts, mais aussi des produits transformés, mais des produits le moins transformés, qui soient quand même des ingrédients simples, voilà, à petite échelle, de manière artisanale. Comme ça, ben, on réussit à, à valoriser euh, les produits de nos terroirs au mieux. Et, euh, et puis, ben, on aimerait bien euh, continuer à essaimer... Euh, cette initiative. Alors donc ici on a deux maraîchers qui nous produisent en légumes, on a deux boulangers également et euh, on a deux productrices de yaourts, on a deux producteurs de fromage, on a un producteur donc de cochons, c'est moi, il y a un producteur euh, d'agneau également. Euh, nous avons également quelques cosmétiques euh, et euh, des tissus également, donc un petit peu d'artisanat. Euh, on a des producteurs de cidre également et de jus de pomme. On peut trouver de la bière et du vin euh, également. Et puis on a des produits d'épicerie en fait, hein, des pestos, euh, euh, voilà, des petites tartinades, des choses comme ça. Et on a également, depuis peu, les derniers producteurs, c'est notamment euh, les crêpes et les galettes. On a euh, renouvelé donc notre, euh, le, la personne qui, qui fait les, les crêpes et les galettes, donc euh, Morgane Serrazin de Quimper, voilà, par exemple. On a également des fleurs. On a également des fleurs coupées des champs euh, qui, donc, forcément, sont là plutôt en été. On a, qui, la, la productrice également, hein, Sophie, fait des fleurs euh, séchées pour l'hiver et des graines que l'on vend aussi, donc des graines qui viennent de Pont-l'Abbé, des graines des fleurs qui viennent des champs de Pont-l'Abbé, en agriculture biologique aussi. Nous avons aussi des œufs et de la volaille, bien sûr, et vous pouvez aussi trouver des bons biscuits, euh, également, issus de, de produits biologiques et, et locaux principalement, bon, sauf le chocolat, évidemment, qui n'est pas produit chez nous. Mais... Juste ici <rire> Alors, euh, nous ne sommes pas le seul magasin de producteurs du Finistère, euh, il y en a d'autres, il y a quelques autres magasins. En tout, on, on, on est cinq magasins à, à se rencontrer, à se réunir, et à essayer d'échanger, de mutualiser un petit peu nos pratiques, puisqu'on a à peu près les mêmes problématiques euh, les uns et les autres. Et on se réunit grâce à une association qui s'appelle le SIVAM. Et donc ces cinq magasins, on a constitué un petit réseau qu'on appelle le Boutoc. Le Boutoc, c'est le nom du panier euh, en osier qu'on emmenait dans les champs, dans le temps, pour ramasser les patates et les betteraves. Donc on a, on a pris ce nom-là, le réseau Boutoc, euh, pour euh, représenter euh, notre petit réseau de magasins. Donc les magasins, c'est euh, Biotitude euh, à Briec, euh, euh, La Fourche et la Bêche à Telgruc, euh, euh, Goiseveine à Logona d'Aoulas, donc la ferme de Logmaria ici à Quimper, et, et bien sûr bro en Arrêt à saint rivoal alors n'hésitez pas à venir quand vous le souhaitez, nouveau ou ancien client au magasin. Et nous sommes aussi toujours à la recherche de nouveaux producteurs ou artisans en bio ou avec une démarche de qualité à venir euh, nous demander euh, à proposer vos produits. Voilà, à bientôt, à bientôt.